salut aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais une image instagram alors d'habitude quand je poste une image sur mon instagram c'est une image d'un un, un vrai projet que j'ai fait pour un vrai client mais parfois il m'arrive de faire aussi des images à partir d'exercices Et là je suis tombé hier sur une personne dans un cours particulier que je donne en visio Qui m'a montré des images elle aimerait, dont, dont elle aimerait atteindre la même qualité Un peu photoréaliste Et elle m'a montré des images d'inspiration Et je me suis dit ouais c'est pas bête de partir d'images comme ça De petites images qu'on croise tous sur Pinterest ou Instagram Et d'essayer de reproduire non pas à l'identique parce que je ne vais pas faire de la photo adaptée, du copie de photo à chaque fois, mais d'essayer juste de s'inspirer. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais partir d'une image d'inspiration que j'ai attrapée sur, euh, sur Google ou sur, euh, sur Pinterest, je ne sais plus, qui me plaît bien en termes de lumière, de composition de ça, et je vais vraiment m'en inspirer pour essayer de faire quelque chose de similaire, mais pas, pas un copier-coller. Voilà quelque chose qui ressemble, mais à ma sauce. Donc, cette image, c'est celle-ci. C'est cette image-là, donc avec des grandes ouvertures bien, enfin verticale, très très haute, beaucoup de lumière, et puis au milieu, une petite installation cocoon sur laquelle on a envie de s'installer, puis de, de, de, voilà, de se reposer un petit peu, avec des ambiances bois, euh, bois tapis, rotin, petit, petit petit canapé confortable, voilà, des plantes vertes un peu partout, voilà. essayer de reproduire ça aussi dans SketchUp mais sans, encore une fois, faire un copier-coller, en s'inspirant voilà donc je vous montre ça tout de suite la phase de modélisation la phase de texture de, de, de lumière le paramétrage et rendu le rendu et puis à la fin on on, part, on voit le résultat entre l'image d'inspiration que vous avez sous les yeux et le résultat voilà j'espère que ça va vous plaire et je vous mets le timecode dans la description comme d'habitude alors la phase de modélisation c'est pas la plus intéressante surtout j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne donc je vous la passe vraiment en accéléré puis je vous raconte un petit peu ce que je fais j'ai juste créé une boîte, enfin des, des murs, hein, sur lesquels je fais des ouvertures. Je viens y mettre euh, des grandes fenêtres très hautes. Euh, J'essaie de les modéliser de manière à ce qu'elles ressemblent un petit peu à celles qu'il y a sur la photo d'inspiration. Pour qu'il y ait beaucoup, beaucoup de lumière qui rentre et que le, le rendu au final soit super lumineux. Je rajoute des détails comme les plaintes par exemple, ça c'est le genre de détails qui rajoute du, du réalisme. Euh, je rajoute aussi des détails sur les fenêtres, les poignées, des petites moulures, des choses comme ça qui font que ça fera des petites ombres dans le rendu, que la fenêtre elle paraîtra un petit peu réaliste, les fenêtres paraîtront réalistes. Et une fois que ça c'est terminé, ben, je m'attaque à l'aménagement. Alors j'ai modélisé toute la structure de l'appartement, euh, j'ai préparé une vue de dessus comme ça pour pouvoir travailler facilement et importer les meubles, et puis une vue à l'intérieur. Voilà, que j'ai cadré comme ça. Alors si on reprend l'image de référence de laquelle je m'inspire, hein, je ne vais pas faire un copier-coller, mais je vais essayer vraiment de m'inspirer de ça pour le, le ton, la lumière, euh, les objets, le style d'objet. Et bien j'ai retrouvé à peu près le même cadrage, on voit les grandes baies vitrées comme ça, très hautes, grandes fenêtres. On va incorporer une vue à l'extérieur et puis voilà, il suffit, j'ai quelques défauts à rectifier sur les plaintes ici. voilà mais grosso modo j'ai à peu près un cadrage euh, similaire donc ce que je vais faire maintenant je vais me mettre en vue de dessus une vue sur laquelle le calque plafond la balise plafond est juste masqué et je vais apporter des objets de ma bibliothèque cette bibliothèque que je partage avec tous les gens qui me soutiennent sur tipeee euh, et si euh, cette bibliothèque est disponible donc sur le, un cloud en, en ligne celle que je partage et je l'ai aussi sur mon ordinateur mais que je vous montre rapidement donc j'ai des tapis euh, les, des petits objets de décoration, des canapés, des lits, voilà. et quand on les dépose dans la scène et qu'on met on appuie sur rendu, on a exactement ce type de rendu-là, avec l'avantage que ben, on n'a pas à régler les matériaux ni les lumières, et en plus on n'a pas à, euh, à soucier du poids puisque je les ai optimisés afin qu'ils ne fassent pas du tout ramer le logiciel. Donc j'y vais ici et je vais les utiliser, donc je fais fichier, importer. Je vais donc importer des fichiers SketchUp provenant de la bibliothèque, modèle 3D, bibliothèque, les voici, et là j'y vais, alors je vais prendre peut-être un canapé comme ça, voilà il arrive, je vais le mettre, alors je les place grosso modo, je viendrai affiner après, hop je vais mettre, j'ai des objets, alors j'ai dans ma collection d'objets, j'ai des objets un peu en rotin, avec du canage qui ressemble un peu dans la tonalité, c'est pas les mêmes canapés que sur la photo, encore une fois j'ai pas fait un copier-coller, je vais juste faire une jolie photo que je vais partager ensuite sur Instagram et donc euh, comme ça je vais commencer à importer tout un tas d'objets. Voilà une étagère avec des livres que je peux mettre ici sur le mur. Alors je ne vais pas tout vous faire, je fais le début avec vous pour montrer le principe et à quel point ça peut aller vite hein, finalement quand on a les bons objets euh, au bon format. Hop, Voilà, fichier importé, on va aller chercher voilà, un set avec tapis, euh, table de salon, etc. Tout ça déjà modélisé donc ça arrive ici je vais le placer comme ça voilà fichier importé peut-être un autre canapé pépépépépépép est ce que j'en ai un autre alors le meuble en rotin là j'ai cherché et j'ai fait j'ai modifié un peu un truc que j'ai trouvé pour que ça ressemble vraiment à ce qu'il y a sur la photo parce que j'aimais bien euh, ce meuble en plein centre comme ça je vais le plaquer ici sur le mur je le décale un petit peu et si je me mets dans la vue 1 vous voyez que j'ai ce meuble en plein milieu, exactement comme ici, dans le même style. Donc voilà, comme ça, je vais retrouver quand même un, un truc similaire. Hop, vue de dessus. Fichier importé, j'aimerais bien avoir un autre canapé, voilà, canapé vert, comme ça, que je mets de ce côté-là, en face. Euh, et puis aussi, dans la bibliothèque, je partage quelques matériaux. Des matériaux que je fais sur mesure, donc, moi, ici, j'ai préparé un parquet qui fait un petit peu parquet d'appartement ancien, comme ça. Et je l'ai appelé, euh, ben parquet ancien le voilà donc je vais ici et je l'applique par terre voilà ce que ça donne ah, alors est peut-être un peu large donc je vais réduire un petit peu sa taille voilà et donc je commence comme ça à meubler et à essayer de reconstituer avec de la déco des objets qui sont vite qui ce que j'ai juste à glisser et poser euh, je passe tout ça en accéléré puis je vous montre après une fois que j'ai fini un petit peu tout l'aménagement ça y est j'ai terminé la modé donc euh, la modélisation et la décoration et ça donne ça donc ça rame toujours pas pourtant j'ai chargé un petit peu si je me mets dans la vue voilà j'ai choisi le cadrage qu'on voit ici euh, donc sans les bandes grises un hein, rendu sera vraiment ce qui est dans le, le carré blanc et j'ai essayé donc de me fier à peu près à ce cadrage là c'est à dire que les verticales ici très droites, bien droites, euh, ce qu'on retrouve donc dans le SketchUp c'est pas les mêmes meubles. encore une fois j'essaie pas de faire une copie mais j'ai rajouté alors pour passer rapidement sur le les détails et eh bien voilà les fenêtres un petit peu détaillées ici avec des pommels la poignée des livres des plantes un peu partout un petit peu de décoration sur les meubles mais ça reste sobre des petits détails comme par exemple des prises électriques avec des fils ici aussi même si le fil ben, il mène nulle part mais c'est pas grave on le verra pas euh, voilà des magazines des livres etc un coussin qui a apparemment un petit problème lui donc je vais le rebaisser tout de suite voilà ça a des coussins et la vue globale ça donne quelque chose comme ça j'ai fait quelques petits tests de lumière juste pour voir ce que ça donnait donc ça je sens que ça a bien donné le parquet devrait être pas mal donc ce que je vais faire c'est que je vais lancer le rendu qui va durer un petit moment donc avant ça je vous montre mes paramétrages de réglage euh, donc ici j'ai toutes les matières, donc là euh, c'est des matériaux comme je sais les faire, comme je vous montre dans tous mes tutos, les lumières. Donc j'ai pas de soleil, j'éclaire tout avec un dôme. Ce dôme c'est un dôme qui a une lumière assez neutre, qui fait des ombres assez douces comme ce qu'il y a ici, il n'y a pas d'ombre franche, lumière blanche assez douce. J'ai une ampoule ici dans la, le luminaire en rotin et un rectangle light dehors qui éclaire aux fenêtres. Ensuite dans les objets j'ai un verréfeur, c'est à dire des poils sur le tapis j'ai réglé d'une certaine hauteur, certaine densité, mais ça, c'est j'ai un tuto aussi qui est dédié sur la chaîne. Et dans les paramétrages du rendu, eh bien, je vais mettre en médium, ici. Euh, J'active le denoiser, euh, voilà, et puis dans les render elements, c'est-à-dire les choses que je peux modifier après le rendu, j'ai mis un light mix, pareil, j'ai un tuto qui en parle, j'en ai parlé il y a quelques semaines, des ID color, des réflexions, self illumination, j'en ai pas besoin, je le supprime, et une couche de profondeur, euh, alors je sais pas si je vais l'utiliser celle-ci mais je l'ai faite et quand je lance le rendu et eh bien ça va durer à mon avis au moins 15 bonnes minutes là parce qu'il y a quand même du travail et eh bien on va voir le résultat juste après donc je le lance puis je vous montre le résultat dans quelques minutes alors voilà le rendu est terminé il est juste un tout petit peu sombre sinon je suis plutôt content de la euh, du cadrage des matières du parquet qui rend vraiment vraiment très très bien le parquet le tapis également donc ce que je vais faire c'est juste que sur le côté ici j'ai déplié les corrections ils sont dans VR et 5 ici et dans VR et 4 c'est un petit pictoqué là. Et eh bien j'ai avec le plus ajouté des calques. J'en ai ajouté un certain nombre que j'ai déjà pré-réglé. L'exposition le... qui rajoute un petit peu de lumière. La balance des blancs qui va refroidir l'image qui est très orange. Vous voyez les murs sont très orange et tout. Donc si j'ai activé la balance des blancs je suis venu un petit peu, cette... fin, refroidir l'image. Euh, la saturation je suis venu retirer un tout petit peu de saturation mais vraiment pas beaucoup l'exposition alors pourquoi j'ai deux fois exposition je pense que je me suis trompé voilà l'exposition qui comme ça rajoute un tout petit peu de lumière et le calque background le calque background qui lui rajoute carrément un arrière plan dehors et background c'est là je viens chercher une image une image de façade alors là j'ai mis euh, je peux aller chercher une image voilà celle celle ci par exemple une image de cours intérieur et j'ai ça je peux bouger l'image pour qu'elle se cale par rapport à ma vue et on voit que si je masque ou je réaffiche il y a un impact sur l'éclairage global de la scène on voit bien ici l'extérieur vient donc éclairer après le rendu mon euh, mon rendu lui même donc je vais pas mettre celui là je vais peut-être remettre l'autre vue celle ci et je peux la décaler donc comme ça bref je vais essayer de choisir ce qui convient le mieux ouais l'autre était peut-être pas mal, hein. l'autre était peut-être pas mal finalement, c'était euh, celle-ci je vais garder celle-ci donc si je suis content avec cette image là je la sauvegarde et on compare tout de suite avec euh, l'image d'inspiration initiale alors j'ai sauvegardé le rendu et maintenant je vais réouvrir mon image qui était l'image d'inspiration, j'étais inspiré un peu d'un rendu dans ce type là et euh, sans que ça ce qui est une vraie photo, et ça qui est ma 3D, donc j'ai pas passé dans Photoshop j'aurais pu pour améliorer les choses encore, mais voilà donc on retrouve un petit peu l'esprit un cadrage similaire, des grandes ouvertures, un petit peu de lumière alors il a fallu que l'extérieur qu soit peut-être plus lumineux encore, ça aurait été pas mal et ce rendu là, eh bien je vais le poster sur Instagram et je vous invite si ça vous intéresse et si mon travail vous intéresse, à aller me suivre également sur Instagram où je poste parfois bah, le, les résultats des tutos et puis aussi d'autres créations dans des styles différents, hein, des choses comme ça, très 3D, des choses beaucoup plus euh, réalistes avec des extérieurs, des intérieurs, des petites animations, euh, alors certains d'entre vous les ont peut-être vu, voilà je m'amuse à faire des animations comme ça, qui sont pas du tout dans l'architecture mais qui sont de la 3D. Et puis là, bah, je vais poster à la suite du dernier qui est, est celui-là. Je vais poster celui qu'on vient de faire ensemble. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez me suivre sur Instagram, le lien est dans la description. Vous avez aussi les formations d'initiation dans la description. Vous avez pas mal de, de renseignements sur la 3D. Vous pouvez me suivre et me, me supporter, me, me, me voilà, supporter mon travail sur, sur, sur Tipeee, soutenir mon travail sur Tipeee. Et puis surtout, si cette vidéo vous a plu, vous a appris quelque chose, ben, merci de la partager, de la liker, de la commenter et de me poser toutes les questions euh, qui vous passent par la tête. J'essaierai d'y répondre jusqu'à maintenant. Je pense que j'arrive à répondre encore à tout le monde. Donc voilà, euh, je vous dis à très bientôt, sans doute la semaine prochaine pour un tuto qui sera un peu plus court. Ciao